à tous, nous sommes le 9 novembre 2020, aujourd'hui euh, toute une journée, mais en fin de compte c'est la fin de semaine qui a été euh, toute une fin de semaine, enfin on a eu le résultat euh, qui était vraiment le gagnant de l'élection américaine, c'est Joe Biden, les médias traditionnels l'ont dit, c'est sûr que, car en plus aujourd'hui, euh, pour euh, enjoliver en le tout, on a eu une super euh, dé déclaration de Pfizer euh, euh, eux qui font le Viagra, euh, généralement, là, euh, se sont lancés dans la, la guérison du COVID et ont trouvé le, le remède le remède qui euh, a été testé. C'est un remède mondial euh, qui est prouvé euh, 90 euh, de guérison. Il a été euh, testé sur 93 personnes. 93 personnes et avec ça, on a va un vaccin. On est sûr de la guérison du COVID et... Euh, c'est à 90% sûr donc euh, euh, je me souviens pas je pense que l'hydrochloroquine avait des résultats en tout cas on n'embarquera pas là-dedans <rire> toute une fin de semaine d'un que les médias déclarent euh, Biden euh, gagnant il euh, y a eu beaucoup beaucoup de, de... on ne dira pas pourquoi, parce qu'on ne on doit pas le dire mais il va y avoir beaucoup de recomptages, il va y avoir beaucoup de remise en question du résultat de l'élection. Peu importe euh, qui remporte, comme je vous dis, euh, ça ne change rien à la réalité. Et aujourd'hui, euh, vous avez vu euh, ce matin, c'est une, un, une matinée de, de fou à cause de cette nouvelle-là. Euh, le, le Dow Jones, euh, le Nasdaq, euh, pas le Nasdaq, euh, le Standard Poor's euh, gagnait sans... 100. 50-160 points, et on finit avec une hausse de 40 points. Euh, l'or a perdu 100 dollars. vous pourriez paniquer, dire que c'est la fin de l'or, mais attendez, on va regarder ça un peu, peut-être pour mettre toute euh, la situation en perspective. Euh, mais avant toute chose, j'aimerais peut-être regarder cette euh, fameuse décla cette, euh, cette déclaration, oui, de la part de les, des médias, je pense que c'est CNN qui a commencé le bal. Euh, je pense que c'est arrivé, arrivé samedi, euh, dimanche. Euh, samedi, euh, non, c'est dimanche euh, que le CNN commence à dire que Joe Biden était le vainqueur, tout ça, qu'il y avait le 270, des euh, grands électeurs. Là. Euh, donc, euh, et comme ça, les médias déclarent que le président euh, peut euh, euh, mettre en place euh, ses politiques, euh, choisir ses, euh, son personnel, tout ça. Ben, c'est pas comme ça que ça marche aux États-Unis. Écoutez, je ne suis pas un citoyen américain, euh, mais euh, tout de suite, à cause des médias qui ont pris euh, euh, le lit de, de, de déclarer le président Joe Biden euh, euh, glorieux et euh, qui va régler la, les problèmes du monde, euh, les médias euh, traditionnels euh, euh, nous ont fait part de ça avec abondance. Et en plus, les les premiers, euh, les premiers ministres ou les présidents euh, des pays qui voulaient se euh, débarrasser de Trump, euh, qui était gênant depuis quatre ans, euh, se sont empressés de féliciter euh, Joe Biden. Et l'élection américaine, euh, peut-être vous vous rappelez que c'est pas terminé, il va y avoir du, du recontage. Euh, écoute, écoutez, c'est probable que Joe Biden ait plus de votes euh, globalement. C'est c'est pas le problème, mais c'est que, que le processus est et inique. Dans le fond, euh, une élection euh, doit se faire selon des règles, des règles de droit et c'est pas ce que tu es respecté du tout. Donc, euh, euh, ça va aller loin et euh, même ça pourrait aller à la Cour suprême, même si euh, euh, Biden remporte euh, globalement. Euh, ben, il y a eu euh, quand même, euh, lorsque les derniers États, euh, on était supposé d'avoir le résultat, euh, c'est 4, 5, 6 états où, où les républicains devaient euh, gagner ces élections-là, euh, je dirais pas facilement, mais assez facilement. Euh, on a on a fermé toutes les portes, on a arrêté de compter, on a donné euh, comme que c'était des problèmes, c'est très bizarre, comme vous le savez. Donc c'est sûr euh, que dans les médias traditionnels, on ne voit absolument rien de ça. Et euh, on ne voit pas non plus que... Hunter Biden avait été accusé, ben, pas accusé, mais qu'on a trouvé son ordinateur avec beaucoup, beaucoup de documents compromettants, non seulement pour Hunter Biden, mais pour Joe Biden. Euh, donc, euh, écoutez, je sais euh, pas, je... c'est une folie et surtout euh, euh, la situation. <rire> et j'avais vu ça, peut-être une couple de semaines, j'avais lu et je ne pensais pas que ce serait ça, mais peut-être pas, là, en tout cas. C'est que Joe Biden, dans le fond, euh, a, a été élu et tout de suite, on annonce, à, à Pfizer annonce tout de suite euh, qu'on a un remède qui est efficace à 90% pour le coronavirus. Drôle de hasard, mais en tout cas, le hasard fait bien les choses. Euh, fait qu'on va commencer. Eh bien, dans le fond, j'ai euh, euh, aussi une petite photo à vous montrer parce que dans le fond... Euh, j'avais des vidéos aussi. Ça, c'est une des célébrations de, de, des démocrates euh, qui étaient hockluski que les républicains euh, soient, euh, ne pratiquent pas la distanciation. Là, on les voit tout collés. Il euh, euh, y a certaines personnes qui n'ont pas de masque. On les voit ici. Donc, euh, avec euh, les républicains, je suis pas américain de toute façon, mais je peux me... Lorsque l'autre, avec les républicains, oh, il fallait faire attention, les rassemblements de Trump étaient effrayants parce que dans le fond, on se trouvait à avoir euh, aucune distanciation, certaines personnes ne portaient pas de masque, et maintenant que Biden vient de remporter l'élection, on peut se le permettre. Et, euh, je vais... Ben, J'ai écrit un article hier, c'est là-dessus qu'on va parler, mais... Alors, vous dire que dans le fond, euh, il commence à avoir déjà de la dissension au niveau euh, des, euh, euh, des euh, démocrates excusez, avec euh, Ocasio-Cortez. On va aller voir ça. Euh, donc, euh, dans les médias traditionnels, dans la presse, euh, la presse qui s'est tant pressée de donner euh, tout de suite le verdict euh, de CNN que le nouveau président des États-Unis était Biden, et on s'était tant pressé aussi... <rire> à démolir euh, euh, Trump et en disant qu'on avait eu quatre années de noirceur, et je dois rappeler que sous Trump, il n'y a eu aucune guerre, euh, pas sur, sous euh, euh, l'administration Obama, qui est allé bombarder le Yémen, petit pays, pauvre, euh, alors, peu importe, là, euh, on s'est empressé tout de suite de donner des éloges euh, à Biden, et euh, sans savoir ce qui va arriver au niveau de de l'ordinateur qu'on va trouver euh, de son fils. C'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Et c'est ce que j'aimerais regarder rapidement avec vous. C'est un article que j'ai pris sur The Ridge. Et euh, euh, écoutez, c'est très honnête là, comme article. Euh, avis de non-responsabilité, aucun des éléments suivants n'est censé être une analyse politique. Je n'approuve ni ne dénigre aucun candidat. Je décris simplement les faits relatifs à l'élection présidentielle am américaine. Je tiens à vous avertir que les prochains mois aux États-Unis seront extrêmement laids. Euh, c'est l'article qui dit ça. Euh, le fait, c'est que Joe Biden n'a pas officiellement, selon les règles de droit euh, aux États-Unis, à gagner remporter l'élection. Euh, tout le monde doit prendre du recul et comprendre comment le processus électoral se déroule en fonction des de la loi fédérale, et non des reportages des médias. Et les médias, cette fin de semaine, ont complètement pris le contrôle euh, de la situation. Euh, c'est euh, une situation qui... Euh, euh, parce que c'est Trump qui est au pouvoir, alors écoutez, euh, prendre le contrôle comme ça, puis déclarer euh, le président... Et, euh, lundi, euh, dire que tout est beau et pour, au niveau du coronavirus. Et là, le coronavirus, on a trouvé la solution, tout ça. Euh, tout de suite après, euh, du moment que Biden est arrivé. Écoutez, Biden est extraordinaire. Là. Trouver, en tout cas, on n'ira pas plus loin. L'élection a eu lieu en début de novembre. Les votes sont comptés en présence de représentants. Ça, ça se trouve être euh, les, les, les règles. Les votes sont comptés en présence de représentants des deux partis, démocrates et républicains. À condition que ces fonctionnaires des deux partis soient présents lors du décompte des voix, il n'y a aucune accusation de crédit, de... de... de... aucun problème de logiciel. Et c'est carrément ce qui est arrivé le soir de l'élection, le 4 novembre. Euh, on s'en allait avec le décompte. Tout ça, quand on a vu les, les dernières... Euh, il y avait l'Arizona, le... peut-être, qui était comme gongante au niveau de, des démocrates, le reste était euh, tout républicain. Et on a fermé les portes, on a arrêté de faire de venir les, les vérificateurs, et euh, le lendemain matin, les États étaient tout, tous devenus bleus. C'est quelque chose qui n'est qui pas comprenable. T'sais, logiquement, ce n'est pas comprenable. Écoutez, je ne veux pas perdre du temps là-dessus, mais c'est pour vous en faire part. Et euh, peut-être euh, pour terminer, ben, peut-être j'irai voir euh, euh, à la fin, donc vous voulez ça, euh, ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de, de l'art et tout ça. Euh... On... C'est un article que j'ai écrit moi-même, euh, je, je l'ai écrit hier suite à ce qui s'était passé la fin de semaine et je n'avais pas la nouvelle de, de, de, de, du règlement du coronavirus avec le fameux remède... De, euh, de, de Pfizer. Euh, donc, euh, j'ai mis mon petit personnage favori ces temps-ci. Euh, J'avais commencé à l'utiliser, ben, à l'utiliser, à le trouver sympathique. Euh, du moment qu'on a eu euh, la petite banderole d'arc-en-ciel, de, de, de, ça va bien aller. Euh, donc, mon petit clown, euh, lui, euh, il nous décrit comment il voit ça, la vie. Euh, ça va bien aller, oui, avec une belle petite arc-en-ciel, mais pas de, de la manière qu'on peut l'apercevoir sur les maisons, puis un peu partout sur les commerces. Ça va bien aller. Bon, avec la défaite de Trump célébrée par la planète, cette victoire démocrate faible, ça va bien aller. Pas c'est si sûr. Là, je vous lis mon article, je ne l'irai pas tout. Vous pourrez la lire, elle est encore sur mon site boursetechnique.com. Je me... Comme je vous l'ai dit, je mets toujours cela à ça maintenant. Euh, après la proclamation de la défaite de Trump, les démocrates commencent déjà à se déchirer. Quelques heures après euh, que les médias du grand public aient proclamé la faible victoire de Joe Biden au poste du président élu, la représentante Alexis, euh, Alexandria Ocasio-Cortez est à amère de cette situation. Et pour vous la mettre en contexte, c'est une communiste pure et simple avec euh, Sanders. Euh, ces deux communistes dont les démocrates se sont servis pour aller chercher euh, la jeunesse euh, communiste aux États-Unis. Euh, même, euh, et elle, euh, on l'a accusée parce que justement la jeunesse communiste des États-Unis euh, a voté euh, pour Biden. Et ici, euh, si Mme Pelosi dit que ça aurait pu être... Euh, euh, s'il n'y avait pas eu cette stratégie-là, excusez, euh, on aurait peut-être eu plus de votes. Enfin, moi, je ne le crois vraiment, vraiment pas. Dans le fond, ce que je pense réellement, c'est que euh, les démocrates centristes se sont servis des communistes pour essayer d'avoir de, de, la jeunesse. Et en ce moment, ce qui arrive, c'est que les centristes vont devenir, redevenir centristes et euh, fouter les communistes. Euh, Peut-être pas à l'extérieur du parti parce qu'ils ne le peuvent pas, parce qu'ils vont perdre des sièges, mais euh, vont le, les faire euh, euh, s'asseoir en arrière. Même la défaite de Trump ne la satisfait pas. C'est belle, belle, belle jolie demoiselle, mais euh, je pense qu'elle est comme un lion, il ne faut pas trop s'en approcher. Elle est sur le point de quitter ses fonctions. Ben, je pense qu'il y en a certains qui ne pas d'elle, euh, a osé à tourner sa colère contre une nouvelle cause. Elle prétend que les démocrates ne vont pas assez loin vers la gauche. Dans les fins les démocrates se sont servis des communistes, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, pour arriver à leur fin. Le Parti démocrate, même en étant plus à gauche que les républicains, n'a jamais eu la volonté de s'allier réellement aux socialistes, de Bernie Sanders. Ça, c'est moi qui ai écrit l'article, mais euh, j'ai pigé beaucoup, beaucoup d'informations un peu partout, je ne vous dis pas n'importe quoi. Euh, les médias grand public se sont laissés aller aujourd'hui en proclamant avec face de la victoire de Biden. Ils ont parlé d'une nouvelle ère en disant que tous les problèmes se régleront sous la gouverne des démocrates. Euh, Qu'en est-il vraiment? Personnellement, je ne suis pas une personne négative. J'essaie toujours de trouver des solutions. Des opportunités ou situations critiques, je pense que j'ai été formé à coup d'erreur et d'épreuve dans ma vie. Je parle de euh, ma, mon expérience personnelle et je vous dis que je me base sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour euh, faire mes observations. Ceci étant dit, dans les faits, je constate que rien n'a changé au niveau de l'économie. Et, euh, je vais plus loin, parce que dans le fond, j'ai mis sur mon site même, boursetechnique.com, les données économiques euh, qui proviennent directement de la Fed. Donc, euh, j'essaie d'être le plus transparent, le plus honnête euh, possible et euh, rien n'a changé. Euh, la politique monétaire, mais j'ai même mis mes liens, là, la dette publique en pourcentage du PIB, on est rendu à... on est rendu à 135 Regardez. 135 donc euh, on revient à l'article. Euh, le réveil sera brutal. Il y a, en plus, il y a cette fameuse élection où, dans les faits, les médias n'ont rien à voir avec la proclamation du président. Le pro processus est juridique et légal. Comment les mêmes médias peuvent-ils prétendre les prétendre l'issue d'une élection qui ne les regarde pas? C'est pas le problème ou c'est même pas le, le, le, la business des médias de dire qui est président qui a été. Euh, donc, c'est une proclamation, euh, puis en plus, on a vraiment euh, euh, craché littéralement sur Trump. Euh, euh, cette situation va-t-elle s'atténuer d'elle-même? Si vous pensez que toute cette situation va s'atténuer d'elle-même, vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement sur la planète. Que Biden ou Trump soient au pouvoir, cela ne change rien à la situation critique de l'économie mondiale. Je pense personnellement... Que ce ne sont que des distractions aux problèmes réels qui concernent notre monde. Euh, je vais continuer. Vu que c'est moi qui ai écrit l'article, je peux me permettre de vous en lire un petit peu plus. Nous avons, hein, avec l'aval des gouvernements, abusé euh, des systèmes basés sur les monnaies fiduciaires pendant des années. La création monétaire basée sur la dette à partir du vide nous rattrape. Les gouvernements mondiaux créent des distractions pour nous faire avaler leur nouveau projet mondial. Euh, bon, les, les, les nouveaux projets mondiaux du Grand recette. Je j'ai une petite faute. Là. là, il y a la, la dette publique qui est, qui est là. Il faudrait être naïf ou déconnecté pour ne pas voir ce qui nous attend. Il nous sera proposé pour solutionner la crise du coronavirus. Je n'avais pas l'information de la matinée, mais de toute façon, l'histoire n'est pas finie. Là. Et en même temps, celle de la dette, un grand recette. Et donné, je vous donne ici le lien pour aller voir euh, ce qui ce qui s'en vient au mois de juin, là, World Economic Forum, euh, le grand récent, selon leur dire, va être là pour solutionner la plupart des problèmes d'inégalité et surtout ceux causés par la crise du coronavirus. Les problèmes, je voudrais dire, existaient bien avant le COVID. Donc, en tout cas, c'est l'article que j'ai écrit, euh, je dit que le FMI euh, et la Banque mondiale existent depuis 1945, le 27 décembre, mais eux prétendent qu'il faudrait tout changer le système. Mais pourquoi en étant présent depuis ces années-là, n'ont-ils pas changé le fameux système? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Euh, donc, euh, on va aller voir... Euh, euh, euh, je vais vous montrer ce qui est arrivé aujourd'hui. Euh, dans le fond, c'est ce petit bout-là. -là, J'ai encore passé ma, mon grand triangle comme ça, là, ma figure. On est parti en fou avec un gap et euh, on a été tapé ici le, la surface en pensant que... Euh, tout était parti et que euh, les bourses. Mais et ça se peut, là. Écoutez, là, il va y avoir de l'argent qui va être injecté. Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, c'est un revirement. Aujourd'hui, c'est une, une euphorie, mais probablement très, très momentanée euh, à cause d'un vaccin euh, euh, qui a été testé sur 93 personnes, je pense. Euh, c'est ce que j'ai vu comme information. Donc, euh, il va, va falloir qu'il y ait des vérifications, toujours Et puis, en tout peu importe, là, c'est ça qu'on a vécu aujourd'hui. Et vous dire que, oui, on a des nouveaux sommets, ça c'est sûr, sûr, sûr. Regardez, euh, ce sont des nouveaux sommets. Sur le Dow Jones aussi, euh, nouveaux sommets. Mais, euh, dans le fond, euh, le Nasdaq, euh, nouveau euh, Nasdaq, c'était... Euh, parce que, dans le fond, on se trouve à... On s'en va vers le déconfinement, selon les dires d'aujourd'hui des, des médias. Euh, en petite parenthèse comme ça, pour moi, les médias, j'avais je, je, euh, enlevé Radio-Canada, TVA, maintenant c'est la presse aussi, je trouve, qui nous désinforme. C'est effrayant. J'aime mieux aller voir des médias euh, ben, américains, euh, peut-être plus neutres. Euh, euh, pour, euh, Wall Street Journal, euh, mon fils m'en parlait euh, euh, qui sont tant, quand même plus bien, on le sait, Wall Street Journal, c'est un journal... Euh, qui existe depuis euh, très, très longtemps. Donc, euh, le form, je vais voir le form, je vais voir euh, Bloomberg, Router, euh, même Router, c'est moi, mais Bloomberg, en tout cas, j'essaye de m'informer d'une manière plus, euh, non pas, pas, pas, pas, pas, pas j'aime pas le mot, je suis un, un populiste, parce que est au trait de populiste. Non, hein. des euh, médias, j'aime pas voir les médias populaires, c'est ça. Je vais aller chercher plus d'informations au niveau de ce qui est plus solide. Et euh, au niveau de l'art ce qu'on a vécu aujourd'hui, regardez, c'est quand même, oui, c'est un gros coup mais euh, au niveau du, du long terme, comme je vous avais dit, on pensait vraiment, ben, j'avais pris un article, même, euh, je peux, oh, on n'a pas le temps, Il est déjà, ça fait déjà 20 minutes, euh, j'avais pris un article, on disait que cette semaine, on allait peut-être, 2000 de, de, de l'once, la semaine n'est pas finie, elle commence, mais ce que je veux vous dire, moi, je suis rien comme C'est Ce pas moi qui édicte le prix de l'or ou tout ça. Là. Donc, j'observe, et aujourd'hui, on a eu une, une, une débandade pas mal euh, virulente, mais euh, euh, sur le long terme, il n'y a absolument rien de, de paniquant là. Euh, sur l'argent, c'est la même chose. On a eu, euh, mais à cause du fameux vaccin qui, dans le fond... Euh, euh, bon, <rire> on est loin d'être sûr que ce fameux vaccin va solutionner va être testé premièrement pour solutionner tout. Et en plus, Joe Biden est allé dire aujourd'hui, euh, c'est lui-même qui l'a dit, il dit l'hiver va être rigoureux. L'hiver va être pas rigoureux, pas au niveau de la température, peut-être aussi, mais au niveau peut-être de ce qui va arriver. Parce que non, non, non, la lune de miel là, est très très courte et ensuite on va tomber dans le vif du sujet et même avec le procès, de ben, procès, euh, c'est loin d'être fini au niveau des, des républicains, là, euh, au niveau du, du comptage, recontage, au niveau de son fils, père de, de son fils, en tout cas. On va suivre ça. Donc, euh, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui aussi, on a eu le, le dollar américain qui a rebondi, rebondi. Regardez ce que ça signifie. Je ne sais pas la semaine ce que la semaine va nous réserver, mais je voudrais, je voulais tout simplement vous montrer, regardez, et que ça a eu euh, ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est rien, on pensait vraiment que c'était parti euh, pour la droite, mais dans le fond, on a eu cette petite correction-là, sur GDX, c'est euh, la même chose, une petite correction, tu sais, sur, le long, sur, le, sur le, ce qu'on s'en allait, là. il n'y a absolument rien, rien de paniquant, là, et, mais il faut vraiment euh, regarder euh, Standard and Poor, où euh, dans le fond, les... Les, la montée d'aujourd'hui qui semblait extraordinaire n'est rien d'autre qu'un petit gap ici avec un petit bout qui pourrait peut-être vous faire virer le... Je sais pas, on va voir ce qui va arriver cette semaine, mais c'est pour vous dire, que de vous donner la situation que dans le fond, euh, ça paraissait extraordinaire ce qui est arrivé, mais il n'y a rien, rien d'extraordinaire. On va attendre les, les prochaines semaines, prochains mois avec euh, recontage. et ensuite... Euh, euh, les, euh, les vrais tests sur le fameux remède de Pfizer, euh, celui qui fait le Viagra, Faut savoir si ça, c'est vraiment efficace. On se revoit bientôt.